bien, salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur BIM NG. Voilà, je ne comprends rien pour le moment. Je découvre le jeu. Euh, c'est la première fois que je lance le jeu. J'ai même pas encore touché. Oh là là là là là là là. Ça y est, j'ai pété le moteur. Alors, je sais que je peux passer la vitesse comme ça. Ok, c'est bon. Ok. Là, je suis en mode arcade. C'est ultra stylé. Hop là, voilà. Ça, c'est fait. Incroyable. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Oh là là là, les fans de BMNG, j'ai besoin de vous. Oh merde. J'ai... Oh oui, petit du cinématique. Incroyable. Oh c'est beau, je... Dé... Oh non, pas là. Oh non, pas ça, pas maintenant. Oh ça y est, je suis en feu. Je suis embourbé. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, là j'ai foutu en l'air la... J'ai foutu en l'air la voiture. Alors j'ai compris comment la remettre à sa place initiale. Donc ça c'est bien sympa. En tout cas les amis... J'espère que vous allez bien, cette map est super belle, c'est pour ça que j'ai voulu tout de suite commencer par là Je découvre donc, vous l'aurez compris, Bimengé. je suis un boomer, hein. je suis un vrai boomer, oh c'est incroyable Oh, c'est ça qu'on aime Alors, je ne comprends rien, euh, là c'est pas une question de quel est l'intérêt du jeu ou quoi, j'ai bien compris justement toutes les possibilités euh, En fait, la, la vérité c'est que euh, je ne comprends pas euh, comment faire pour par exemple, est-ce qu'on peut pas être à pied par exemple où je suis complètement débile et ça se trouve c'est pas possible. Euh, est-ce qu'on peut être à pied, est-ce que, comment on fait pour enlever le HUD, vous voyez en bas à droite comment on fait pour enlever ça euh, alors j'ai appuyé sur des touches tout à l'heure Par exemple là le World Editor Donc ça c'est génial Et moi ça me fait kiffer ça Qu'on puisse éditer le, le, le monde Là je sais pas ce que je viens de lever Je vais faire des, des bêtises Mais voilà Ah bah voilà à peu près l'idée Donc C'est génial de pouvoir faire ça Mais c'est déjà beaucoup trop avancé C'est pas ça moi le but du jeu évidemment Je veux pas faire ça moi tout de suite dans, dans l'immédiat Moi j'aimerais pouvoir justement me balader euh, Mais hors, en dehors de la voiture Pouvoir faire des trucs bien sympas euh, Pareil pour, euh, pour le, la, la souris Je suis pas à l'aise Je suis pas à l'aise alors là c'est ma première euh, prise en main hein, les amis. Hein. Bon, je vais me cracher dans le même virage, hein, on l'aura bien compris. Ok donc là je suis avec un pick-up et vraiment l'ambiance me plaît parce que là euh, j'ai envie de faire une survie frérot. Oh Ça a dérapé là, j'ai fait crisser les pneus, j'ai pas rêvé. Incroyable <rire> La vue cinématique bien sûr. Oh là Et là en pinette. Wouhou Là on est sur Far Cry. Hein. Attendez je vais descendre par là, j'aime bien. Alors voilà, je suis preneur pour euh, tout conseil. Comment vraiment bien jouer, bien configurer ses touches Parce qu'il y a tellement de fonctionnalités J'imagine Là je juste je, je découvre Et je m'éclate Et je pense que c'est déjà pas mal Et là Attends. voilà, Là on vole pas, sur GTA V on aurait déjà volé Tu vois Ah on a pété l'arrière là le, On a pété le truc à l'arrière Oups, est-ce que vous croyez que ça passe Ça passe pas, c'est trop bien fait C'est trop bien fait bordel Ah c'est kiffant il y a un petit côté, euh, justement... Euh... Là, je suis sûr que je pourrais être embourbé dans le sable, en vrai. Ah, vraiment, c'est bien fait Ok. Est-ce que, du coup... Alors, maintenant, je vais essayer différentes touches. Oh non, putain On dirait une Peugeot Citroën, le bordel. Euh, ok, très bien. ouh voilà qui me plaît. Ça, c'est une vraie bagnole. Oh, oh, oh ah ouais, ça, ça passe bien. C'est une traction ou une propulsion, ça C'est une traction. Wosh La vitesse, je m'y attendais pas. Wouhouhou oh la baisse, bien vu. Et voilà, la voiture est déjà niquée. Ah ouais, elle est au bout de sa vie, la voiture, là. Elle est au bout de sa vie, la voiture <rire> Et voilà. Fun, feu. Appelle les pompiers oh. C'est quoi, IA? Trafic. Cré, normal, arrière. Retirez le trafic. Oh, ça va ajouter du trafic, là, genre Oh, j'adore. C'est trop bien. Alors, pourquoi il recule, lui Qu'est-ce qu'il fait Ah Pourquoi ils font demi-tour ils ont peur de moi What Mais pourquoi Mais qu'est-ce qu'ils font Alors je savais qu'il y avait des contre-la-montre Donc ça c'est cool Par contre je savais pas qu'il y avait euh, ouais, des livraisons Et qu'il y avait par exemple pareil des, euh, des chemins de bus Mais attends mais c'est mille fois mieux que, euh, que les simulateurs de bus qui existent du coup En vrai Ok putain suivez-moi poursuivez-moi fuyez Mais non mes frères Ah ouais mais en fait il doit y, a, y, a, y a déjà des trucs de police en fait je pense Ah oh, je suis un vrai boomer Ah bah voilà la police Voilà la police Incroyable les park rangers. Oh c'est lourd c'est lourd, c'est lourd Wouh Oh c'est trop yambe Alors ça par contre ça va me faire kiffer La police est à votre poursuite Arrête, juste parce que j'ai roulé comme un tebé Allez salut <rire> Je me barre Oh c'est beau Allez salut les losers Oh non, oh putain Oh c'est trop stylé Et c'est magnifique Oh c'est magnifique Je l'ai pas précisé, bien sûr je joue clavier souris Ce qui fait que c'est la galère, c'est vrai que ça peut être sympa Peut-être avec mon Logitech G27 Avec le volant ça peut être pas mal Est-ce que euh, vous savez si euh, c'est euh, si ça peut fonctionner ou pas Et euh, oh, on a la vide là-bas voilà, Vraiment j'ai hâte de voir vos commentaires, vos conseils Ouais, Ça pardonne pas ça hein Clavier souris c'est... Je pense qu'au volant Ça doit être pas mal Ça sera beaucoup plus contrôlable Comme en vrai quoi Oh, oh. Et je savais j'aurais pas dû acheter des jeux assez tôt Corsa et tout pour faire du drift Ce jeu il fait l'affaire Ce jeu il peut carrément faire l'affaire Wouh Non Oh putain Oh putain Allez, salut, bande de nuls! Wouhouhou! America! Ok, je suis sur l'autoroute 90 miles par heure, 100 miles par heure. Oh vous avez échangé vos informations d'assurance. Ah, oh, c'est trop bien fait. Enfin, là, a... c'est plus une histoire d'assurance hein, pour le coup. Hein. Ah, ouais, c'est chaud. En vrai, il y a un potentiel de malade. Dès que je connaîtrai bien les codes, euh, que vous m'aurez expliqué certaines choses et tout, en vrai, il y a moyen de faire de très. Très belle chose sur ce jeu.